Le fort de Douaumont était la pierre angulaire du double rempart de 28 forts situé autour de la ville frontalière de Verdun. Privé de la plupart de son arsenal, le fort a été capturé le 25 février 1916 sans qu'une seule balle ne soit tirée. Le fort a été impitoyablement bombardé par l'artillerie, environ 120 000 obus. Et plusieurs tentatives onéreuses de reconquête ont été réalisées. La plus remarquable d'entre elles eut lieu le 22 mai, lorsque les français purent s'emparer de la moitié du fort avant d'être à nouveau repoussé. Ce n'est que le 24 octobre que le fort fut totalement repris. On estime que les tentatives de reconquête du fort de Douaumont ont à elles seules coûté la vie de plus de 100 000 soldats de l'armée française. Yo les jeunes, c'est Ipex, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Verdun et cette fois-ci je suis en compagnie de Wolf qui découvre le jeu pour la première fois. Nous sommes donc sur la map fort de Douaumont et notre objectif, vous le connaissez, est de progresser sur le champ de bataille en capturant les tranchées ennemies et en défendant fièrement les nôtres bon visionnage. Donc là j'ai un fusil MLE 1886 M93, Lebel avec les grenades. C'est bon, tu vas te faire plaisir. Et un poignard de tranchée, 1916, le Vengeur. C'est très bien, ça, tu vas te faire plaisir avec les grenades dans les dans le fort. C'est ça Pix. Prêt prêtre. fais Gaffe, hein. Yo Je sais pas où t'es toi. Ah, je suis derrière toi, je suis derrière toi là. T'as pas entendu le coup de sifflet là Chargé Charger C'est moi ça, tu vois On ah, fait gaffe, hein. Ouais, c'est super chaud là-dedans. Là, -dedans. là ils peuvent... il y a un couloir en fait, et euh, bah du coup ils nous attendent. Hein. Tiens, regarde, ils sont juste en face. Je jeter des grenades dans le couloir ah, n'hésite pas à grenader un hein, Wolf hein Il est plutôt à droite ou à gauche Les deux côtés en fait, ils peuvent venir vraiment les deux côtés hein. C'est quoi les grenades Euh G. Ah faut pas les sectionner Non non G Ouais, attends, il y a des mecs qui, de chez nous qui viennent de la gauche, donc ça se peut que ça soit à la pris. Route. Ah non, ah non, non, non, non, du coup il y a... Brabe. Oh putain, c'était un copain lui. <rire> ok, tout au fond à gauche, il y a du monde. T'annonces, vraiment au fond à gauche, il y, a, y, a, y a des mecs. Mais on peut pas se pencher. Euh non. Bah par contre, t'as plus de grenades. Moi j'en ai une. Bien joué. J bien, bien joué, Wolf. Tomber. Hop, hop, laisse-moi passer. Petite grenade au fond. Même s'il y a personne. Ok, là faut qu'on tienne. Là maintenant, l'objectif c'est de progresser là-dedans. Recharge. Et tenir le tunnel quoi. Ok. Il faut faire gaffe, il y a des petites ouvertures des fois sur les murs. Nice, on a capturé, bien joué. Euh, attends, faut faire, faire gaffe parce que là tout le monde, re... tout le monde part d'un côté. Oh en fait, là ils ont deux possibilités de rentrer. Euh. euh l'ouest et à l'est du coup. Le tunnel qui est à côté de toi là Oh putain T'as la belle tête. Ouais. Ça arrive sur la... C'est toi qui été planqué là Ça arrive sur ta gauche ouais. Ah ça, ça peut compter comme un TK pix hein ce que j'ai fait tout à l'heure. C'est toujours euh... bon le couloir Wolf on peut y aller Ok. Je vais essayer de lâcher un petit tir d'artillerie à l'extérieur, à l'entrée. Tu me couvres. Mais c'est de l'autre côté, Winston March. Elle est géniale, Lia, qui court dans tous les sens. Ah oui, c'est bien, c'est ça, c'est Lia. Oh putain, j'ai pris une grenade. <rire> Merde. Oh là là. C'est ta première fois dans le fort de Douaumont, là. <rire> Allez faut que ça tienne encore 1 minute 40 Bien joué en fait, si on arrive à si t'arrives à bien suivre mes ordres On va obtenir des points et on va pouvoir upgrader en fait notre euh... Oh la putain il était là lui on va, Il va se prendre ma grenade ah Il, il m'avait rush. Ok. Il a pris ma grenade. J'aimerais bien pouvoir avancer un petit, un petit peu. Est-ce qu'il est passé mon tir d'artillerie Non, il est pas passé. J'ai essayé de le tenter. Il faut que j'aille au fond. Oh, tu es toujours dans le couloir, moi Je vais toujours dans le couloir. Ah, non, pas débarbelé. Oh Lia, c'est juste pas possible. Oh, L'IA les cadeaux. Parce C'est à l'entrée de la porte, il s'arrête pour tirer. Il y en a un qui arrive. Bien joué. Ou je recharge. Ah je suis tombé là, je Les graphismes sont pas au max. Euh écoute, euh, Je crois que si.. Je te dis, je te dis ça de suite. Ici c'est au max là. Bienvenue à toi d'ailleurs Red Drag Merci pour ton follow Ah c'est toi Baptiste qui joue ouais Et merci pour ton prime Red Drake. Bienvenue à toi Et merci pour le soutien l'ami C'était même pas un follow c'était ton prime en fait Merci merci vraiment beaucoup Ouh d'accord il est là mais... Il est tombé Ouais ouais Oula. Il y en a un il s'est mis aussi l'absorbuteur qui est en droite de la porte Ouais de la porte de l'entrée vu qu'il pas de C'est <rire> <rire> euh, Ouais ouais c'est moi qui suis en vert ouais. t'as lâché le... Oh là là t'es incroyable, t'as lâché le... Le prime avant le sub. Avant le follow pardon, merci à toi. Tu me couvres Wolf là Sur la petite lucarne qui est à droite là C'est un mec. La porte j'ai les lucarnes c'est ça Ouais tiens tu me dis s'il y a quelqu'un qui passe en fait Je vais essayer de, de là. Putain il tombe pas Bien joué Wolf ah, c'est pas moi là. à la droite il y'a du monde encore Il arrive Bien joué faut que je recharge Là tu vois ils ont un temps d'attaque supplémentaire là Oh, bah, qu'est-ce qu'il a fait lui On a un pote suicidaire dans la spawn. Oh, y'a un Allemand qui vient de passer. Mais Là, je suis bloqué Oh là là La douche, j'ai tout raté. J'ai pris une grenade. Tout raté. Ouais, c'est vrai, Baptiste, parfois, ouais. C'est vrai. Un gros jeu de pute. C'est hein juste un jeu de pute. Bah, non, bah, c'est la défense du fort là, que tu fais. Après, quand tu passes à l'assaut, c'est toi qui. qui doit rush. Hein. Tu veux gagner. T'as pas le choix. Mais en défense, ouais, tu restes hors une position, quoi. Ok, on va essayer de faire comme ça, sinon. <rire> oh, mec, t'as vu ça. Il t'a fait plaisir, c'est ça? Non, je me suis relevé, il y a un mec qui a rapalé, je me suis relevé, j'ai tiré en même temps par la lucarne, je l'ai eu. <rire> Bien joué. Oh il a marché euh, mon tir d'artillerie là. Ils ont mangé. Mais bon là on est en train de les repousser. J'arrive, hein, je suis derrière toi. Oh, je tire au -dessus. oh il était... Euh... Ah putain t'es mort Wolf Non non non je suis en train de recharger, je suis euh, dans la... Ah, merde. Bah, ils sont les petites lucarnes là, il y a un mec. Hein. Il est mort je crois. Ah du coup je me disais si là fait... on va essayer de... de bien faire les choses en tout cas on défend bien mais par contre ils ont un temps d'attaque il est juste abusé quoi Oh faut faut arrêter là Depuis tout à l'heure on défend Pepsi décale toi là j'ai ton viseur sur la lucar C'est abusé ça Oh ils ont bouffé ma grenade, il y avait 3 mecs Regarde cette cohésion entre américains, français pour défendre le fort de Douaumont. Y'a un mec qui est passé. Bah qui passe Il a fait droite gauche. Ah oh, mais le temps d'attaque il est juste abusé, Peut-être qu'il faut qu'on qu qu progresse, progresse un petit peu, je sais pas. Je me suis pris trop de grenades ici à l'entrée J'ai plus de grenades Merci à toi Pix d'avoir passé une partie de la soirée avec nous et merci encore pour, euh, pour ton sub. Merci à toi, bonne soirée On avance dans le tunnel ou quoi bah j'essaye du coup là parce que je sais pas pourquoi.. Je sais pas pourquoi on est bloqué. Ouais, je sais pas si c'est une bonne idée là, pourquoi enfin, il y en a encore un mais bon Après si t'as. Si t'as des grenades c'est bon hein. Oh putain Oh j'ai chaud les... Ils arrivent au fond du tunnel en fait. Merde, faut que je recharge. Allez, venez les gars, venez, venez, venez, venez ici là faut qu'on les fasse reculer c'est pas possible J'ai bientôt de l'artillerie là Décale pas trop euh, à gauche hein. à les recevoir. Ok je peux envoyer de l'artillerie J'ai envoyé l'artillerie là bas à l'extérieur Il y a pas de TK Terminator Salut à toi Oh elle a fait que des blessures, t'es sérieux quoi bon, hein, hein J'ai tué personne, elle, il était un peu trop loin je pense petit, décide toi là, sérieux Bref y'a un mec à droite hein Ouais c'est pour ça que je suis revenu sur la droite Mais pourquoi on peut... Putain faut que j'arrête de... de regarder autre chose faut que je regarde ailleurs euh... Oh dans le dos dans le dos dans le dos Oui putain merde J'avais oublié qu'il pouvait passer par là Yo Dark ça va ou quoi C'est bon dans le dos là Ça a pas l'air d'être bon dans le dos Si oui, c'est bon Là. Oh, on a fait que défendre, euh, c'est abusé Il a pas un moment où on a pas quoi Oh putain là j'ai pas le temps de lancer la grenade de... Oh j'ai fait me prendre une grenade. C'est la mienne Ah heureusement <rire> ouais, Il avait des goupilles, heureusement qu'il n'y a pas de Il a profité de la retirer pour essayer de la faire, ouais. euh, de lancer Mais euh, j'ai pas le temps C'est bon on peut attaquer c'est ça Ah enfin On pas sur On peut enfin attaquer. On a bien tenu maintenant faut essayer de concrétiser. quoi. Ils sont venus dans le tunnel derrière, ils ont coupé de côté. Hein. Ils sont ils pas vont être obligés... Si si si ils vont être obligés de back hein. sinon ils vont être considérés comme... Oh la grenade Comme euh, Comment on appelle ça Des déserteurs. En fait ils ont un temps mais après des fois t'as des mecs qui restent un petit peu sur, euh, sur la position pour faire des kills Oh putain y'a un morceau de jambe qui a, qui a volé On en est où là On est loin Oh punaise les amis, j'ai jamais, jamais compris comment marcher le système d'ordre du chef d'escouade. Bah, en fait, tu. Là par exemple, j'appuie, moi j'ai mis contrôle. Là, je mets aura de commandement. Donc, en gros, là, je lui indique, enfin, j'indique où je veux qu'on soit pour attaquer. Et avec le clic droit, j'ai un tir de mortier. Et en fait, là par exemple, si je clique droit ici, bah, le tir de mortier, là, il arrivera sur la zone où il y a le, le, petit, le petit logo rouge. Voyons que je suis coincé dans le fort. J'aurais peut-être juste sortir de l'autre côté. Donc je vais essayer de faire un, voilà de faire ouais un ouais. bon tir d'arrière. Et où Wolf T'es sur le flanc droit ou... Ah artillerie ou grenade Je sais pas. J'étais... Euh, je pense à gauche là. De toute façon hein. je vais revenir sur ça. Oh put***aise Là c'est ce qui est pas facile là. J'ai envie de faire un tir d'artillerie mais je suis, on est un peu en dessous. Il faut que je une position haute. On va essayer de faire ça. Charge, Charge Il y a une touche je crois pour gueuler comme ça je sais de... Oh Il était juste là d'accord. Je pensais plus loin. Allez, une minute pour attaquer. a une minute. Enfin, je vais essayer de prendre cette position pour avoir une euh, un peu de hauteur. Ah, j'ai eu le temps. En fait, ah, ils sont tous. La tranchée, elle est là. Attends je vais prendre un fusil, je vais me faire plaisir Bouge pas ils sont nombreux dans la tranchée hein On va faire avec ça. C'est bon, les mortier là, l'artillerie là, ça fait le taf. Il aurait fallu un poil à gauche, il y aurait eu plus de monde. Ah merde, j'en ai eu 3 ou 3 ou 4, je sais plus. Bon, Il qu'on va y arriver. Oh putain oh. J'ai eu chaud. chaud. Le autonate J'arrive pas à tirer avec cette arme ou quoi Merde On n'arrive pas à progresser là. C'est dur la pencher là. Ouais c'est dur, celle-là c'est dur. En avant En avant pas en arrière On a 2-0-1, un... ah, on a capturé Yes, on a capturé Walk. Oh on a capturé. Et maintenant faut la tenir. Non non, pas les parlez, Attention, il y a du lancer de grenades là. Ils sont à gauche. De... Juste en contrebas à gauche là, dans la tranchée. Merde, merde. Là-dedans là, -dedans, là Ils sont juste. là. Euh... Ouais j'ai ouais ouais ouais, vu, j'ai vu, j'ai vu, j'ai vu. Merde, couche-toi, couche-toi. ah oh, putain. Oh, ils sont nombreux. Hein. Ah, ouais, ils sont nombreux. Il ouais. faut que je tire un. Là, je suis en tir mortier là-dedans. Là. Euh, D'ailleurs, il y en a un qui va arriver là. Ça a déjà été lancé. Merde Merci pour oh, le follow Humanoid Bienvenue à toi Ils sont encore sur la gauche hein. mais vraiment ouais, il faut vraiment que je lance euh, là sur la gauche Ah ils ont, rac... ils ont capturé une vitesse la tranchée laisse tomber. Mon dieu Et j'ai inversé en fait c'était Lolilo Bulo qui avait follow et là maintenant Humanoid Merci les amis Bienvenue à vous Envoyer à gauche là Ouais, je vais envoyer, je vais envoyer là. Ah je passe qu'il est sur toi. Non, ok. C'est compliqué là. Oh là là. Ouais, c'est compliqué. On essaie vraiment de nettoyer sur la gauche. Et Guilhem, merci à toi, merci pour ton follow. Bienvenue. Merde j'ai pas de grenade à la merde. J'avais les grenades. Ok un petit tir d'artillerie ici, je recule parce que moi je peux mourir mais pas mes potes. Bon, je suis mort d'une grenade mais j'en ai eu quelques-uns. J'ai de l'artillerie qui devrait tomber sur la gauche là un petit peu, voilà. J'ai été tué par wire 64, on s'est entretués en fait. Euh, on va reprendre euh, cette arme là, on est reparti. On monte à l'assaut J'en ai eu quelques-uns les grenades. Vais... Bon elle, elle est vraiment difficile cette euh, tranchée à capturer. Dans ce sens-là... Euh... Allez, ah, du monde là-dedans. Hop, petite grenade. vite, vite, j'en ai là. Suivez-moi Est-ce que je tente l'assaut là Je recharge juste euh, que j'ai les, les cibles Ah merde je voulais avoir les cibles balles dans le barrier mais non je suis mort C'est compliqué hein Ouais Je sais même pas comment on a fait tout à l'heure Moi j'étais pas dedans en tout, cas, tout à l'heure quand on l'a capturé de reprendre les hauteurs, est-ce que j'ai de l'artillerie là ah, bientôt dans quelques secondes j'ai est-ce euh... que tu sais où ils sont à peu près ok on même pas à progresser un partout ouais. ah, cette distance pas évident ah hein. oh, putain je l'avais en plein dans le viseur là On un petit peu d'immersion là, on enlève les, euh, les icônes. Merde. Faut se replier, Wolf, faut revenir dans le fort. Faut qu'on reprenne une position là. Bon. Allez, allez, Arthi, il faut qu'elle fasse le taf là. J'espère qu'elle va être <rire> trou avec les mecs qui arrivent. Oh putain. <rire> Tu devrais trancher à 2 mètres des mecs <rire> ah, ah, excuse, spools, bienvenue à toi, merci pour ton follow. Ah mais du coup ça nous abat que On est revenu dans le fort en fait là. Après si on peut garder le couloir, l'entrée principale là c'est mieux. Hein. Au lieu de se retrouver enfermé dans le petit couloir hein. Ils ont claqué des smokes Ouais puis moi j'ai claqué des grenades dans les smokes ça marche aussi Ouais bah oui c'est clair ça marche pas on est en... Je suis dans le corps d'un camarade N'importe quoi Faut faire gaffe ils peuvent en effet nous contourner là sur la gauche En fait ils peuvent monter il y a un... Le haut du fort qui est, euh, qui est pété et sur la gauche ils peuvent redescendre dans notre dos ils ont le droit de faire ça Oula oh attention, ça rush Le recharge pas, arrête ton chargement, prends la <rire> T'as quelle arme le, le bel ouais. Ah le rechargement du bel, attention grenade, grenade wolf Ressort, ressort, ressort Oula, oh comment il s'est fait buter lui J'ai bientôt, tir de mortier bientôt Y'en a un en bas là, en contrebas Derrière la, la caisse là Allez, il reste 20 secondes elle à tenir. Artillerie lancée Oh là là là là, j'ai fait le tir d'artillerie sur la fin, c'est bon, on a gagné. GG C'était chaud hein oh. Oh ah c'était facile celle-là <rire> On a super bien défendu là, euh, la première fois dans le fort, là. super bien défendu